Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous allons voir étape par étape le montage, la programmation, le test d'un tracker data logger, GPS. Ce projet est un dispositif qui récupère les données GPS depuis un capteur, les traites, les affiches, puis les stocks sur une carte mémoire SD pour une utilisation ultérieure. Nous terminons cette vidéo en vous montrant comment exploiter les données recueillies par notre tracker data DataLogger GPS. Notre montage se compose de l'Arduino Uno d'un Shield Grove qu'on utilise tout simplement pour simplifier la connexion de notre capteur GPS d'un afficheur LCD, d'une carte mémoire qui va être connectée à notre afficheur pour stocker les données de position GPS et d'un adaptateur de carte mémoire qu'on utilisera pour exploiter ces données. Donc pour le montage. On commence par monter le shield sur notre carte arduino, on va utiliser la liaison série donc la connexion UART, on connecte comme ceci. Maintenant, on va connecter notre module GPS 628. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce module, on vous invite à regarder euh, notre vidéo de présentation. Alors, on connecte comme ceci. Voilà, notre module maintenant est connecté. Et notre écran 2.8 pouces TFT Shield de chez Rada Foot. On va le guet sur le Shield Groove. Il nous reste seulement à mettre la carte dans le shield LCD voilà notre montage est réalisé nous allons maintenant tester notre module en alimentant et voilà l'interface qui s'affiche Bon, pour le moment, nous sommes en intérieur, donc automatiquement, on n'a pas de valeur de latitude ou de longitude. Vous pouvez voir que le module GPS est alimenté. Le programme Arduino s'articule autour de la fonction « Affichage GPS », qui, comme son nom l'indique, affiche les données GPS après traitement, et cela chaque 60 secondes. Elle s'occupe aussi de l'opération de stockage des données sur la carte SD la fonction affichage GPS fait appel à la fonction calcul distance qui s'occupe de l'estimation de la distance parcourue, ainsi que la fonction background qui gère la structure de l'affichage sur l'écran LCD. Le programme Arduino est disponible sur notre dépôt GitHub, le lien sera donné en description de cette vidéo. Il nous reste maintenant à tester euh, notre euh, tracker logger GPS donc sur la route voilà nous allons maintenant tester notre système donc notre tracker GPS comme vous pouvez le voir euh, nous sommes actuellement à la sortie de la ville de Ainoussara sur euh, la route nationale numéro 1 donc ça va être le point de départ de notre euh, de notre expérience et ici nous avons notre dispositif. Donc on a la valeur de la latitude, la longitude, la distance et la vitesse. Mais à l'intérieur euh, du tracker, donc à l'intérieur de la carte SD, il y a aussi une autre valeur qui n'est pas affichée pour le moment, qui est l'altitude parce que on voit pas qu'elle a une grande importance pour le moment. Je vous invite à nous suivre dans cette petite aventure et on verra bien le résultat final de cette expérience. Alors je vous dis à tout à l'heure. actuellement à la sortie de la ville de Ouzara, euh, à la Wilaya de Mdia, nous sommes toujours sur la route nationale numéro 1, mais après un petit arrêt euh, au niveau d'une station d'essence, donc euh, actuellement comme vous pouvez le voir, la distance est mise à zéro, euh, tout simplement parce que la valeur de la distance elle est enregistrée directement sur la carte ST, et la valeur qui est affichée, c'est seulement la valeur depuis le dernier arrêt. Car la, la carte Arduino actuellement est alimentée directement, automatiquement, depuis le véhicule. Donc à l'arrêt du véhicule, euh, le courant ne passe pas, donc pas de valeur qui est enregistrée. Mais il n'y a pas de problème, tout simplement parce que la, la valeur euh, de la distance parcourue avant l'arrêt est enregistrée sur la carte SD. On verra cela tout à l'heure. Nous sommes arrivés à destination et euh, on se retrouve dans quelques instants pour voir à peu près où nous sommes et ben voilà le lieu auquel nous sommes arrivés donc le lieu de notre destination c'est l'incubateur de sidi abdallah donc euh, au pôle technologique de Silvia Abdallah donc euh, on a profité de cette occasion pour euh, vous montrer à peu près le trajet et euh, comment accéder à ce lieu après avoir récupéré les, la carte micro SD de notre montage et l'avoir introduite dans le lecteur du pc via l'adaptateur de carte micro sd nous voilà à l'intérieur de la carte et dans laquelle nous trouvons le fichier data qui contient les informations qui ont été stockées tout au long de notre trajet nous pouvons visualiser le contenu de ce, de ce fichier en utilisant un tableur comme vous pouvez le voir les données sont réparties en cinq colonnes dans l'ordre nous avons la latitude, la longitude la distance parcourue en kilomètres, la vitesse en kilomètres par heure et pour finir l'altitude en mètres. Lors de notre expérience, notre dispositif a enregistré 237 valeurs. Le traitement de ces données pour les visualiser peut s'avérer fastidieux. Pour cela, nous vous proposons en plus du programme Arduino du dispositif, un autre programme en langage Python qui va vous permettre de convertir ces données brut en un fichier au format KML qui est reconnu par des logiciels de visualisation de cartes tels que Google Maps ou bien Google Earth Pour lancer ce programme il suffit d'utiliser la commande python csv to KML version 1.1.py Le programme dispose d'une interface graphique où on peut visualiser les données il y a un bouton load qui permet de charger les données et un bouton convert qui permet lui de convertir ces données on clique sur load voilà nous avons notre fichier csv on va ouvrir et là on a un affichage des données brutes du fichier csv On peut naviguer dans ces données en utilisant le scroller qui se trouve à droite de la fenêtre. Il y a aussi deux valeurs qui sont traitées par le programme. Donc, On a ici la vitesse max qu'a atteint le véhicule pendant le trajet et ainsi que l'altitude maximale qu'a atteint le véhicule on passe maintenant à la partie conversion donc on va cliquer sur le bouton convert et là on donne un nom à notre fichier kml notre cas c'est TrajetArduino.kml. on clique sur sauvegarde et là nous avons terminé la conversion si on met ls on trouve un fichier qui se nomme trajetarduino.kml qu'on peut ouvrir avec l'éditeur nano et voilà nous avons nos données à l'intérieur de ce fichier KML il faut maintenant lancer notre fichier KML en double-cliquant dessus ce qui lance automatiquement Google Earth et qui nous affiche notre trajet Les 237 points qui sont reliés par des lignes comme vous pouvez le voir voilà c'est tout pour cette vidéo euh, qui euh, nous espérons vous donnera des idées pour vos futurs projets d'ici là partagez avec nous vos commentaires sur cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.